Ce serait très difficile aujourd'hui de se passer du module gestion de trésorerie de celle-ci. On peut avoir accès aux bonnes informations, au bon moment, et ainsi prendre les bonnes décisions stratégiques. Le gain de temps est vraiment inestimable et il n'a pas de prix. Avec Studiomatic, on propose des studios de musique 100% autonomes, ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7 et accessibles par smartphone. Notre parc de studios comprend des studios de répétition, des studios de beatmaking, production, comme on est là aujourd'hui et des cieux de podcast. Avant de souscrire au module de gestion de trésorerie de celle-ci, je gérais tout simplement via un tableau Excel. Le résultat n'était jamais vraiment précis parce qu'on essayait de rentrer nous-mêmes toute la data et vu le volume de données, il y avait systématiquement un oubli. Parfois, les formules sautaient, c'était vraiment pas pratique. Le module de gestion de trésorerie, celle-ci, c'est le premier outil payant auquel on a souscrit depuis le début, on l'utilise depuis sa création. Ce que je trouve hyper confort, en fait, dans le logiciel, c'est que toutes les opérations bancaires sont déjà catégorisées et intégrées dans le module, on a juste besoin de valider. Aujourd'hui, on sait que le résultat qu'on donne le logiciel, c'est 100% la réalité. Il n'y a pas d'erreur possible, la plateforme elle est vraiment géniale, elle est hyper accessible, claire, simple, pas besoin de formation pour pouvoir l'utiliser pleinement. Le module que je préfère, c'est le module Forecast. Il me permet de faire des prévisions sur plusieurs scénarios, et donc avoir un atterrissage de trésorerie selon ces scénarios. On a levé en 2022 2 millions d'euros pour ouvrir plus de 300 studios dans les trois prochaines années. C'est certain qu'on va avoir besoin de cet outil de gestion de trésorerie et de celle-ci comme partenaire pour nous aider dans notre développement.